De le de je vais découvrir le village de mtara Donc bon live à tous pour ceux qui sont là. Donc mtara on va voir tout ça en grand format. Sahara, ça donne ça. Donc, vous allez voir, ceux qui sont en France, vous allez voir le changement qu'il y a eu ici à M. Sahara, le développement aussi. Donc, c'est ce que j'essaye de montrer à travers les lives. Attention, voiture. Donc toujours des, des charges sauvages, toujours. Donc là, on va aller au terrain de foot de Mtsahara. Ceux qui ne connaissent pas le terrain de foot, euh, donc vous allez constater comment c'est. Hier, j'avais montré... Euh, Quoique le terrain de foot de Mzamboro, je n'ai pas montré. Il y a... Il y a des gens qui l'ont pas vu. Ça... C'est les écoles, c'est la semaine prochaine. Ici, les écoles. Vous avez euh, le quai pour les bateaux. Eh, les gens ici, ils ont des grosses gamos. C'est fou. Mais encore, voilà, des pneus, des pneus, des pneus, des pneus. On n'a pas... Euh, on n'a pas d'issue avec ça, les décharges sauvages comme ceci, les poubelles Ils doivent avoir leur endroit aussi C'est pas cool hein Mais bon C'est toujours ça Qu'est-ce qu'ils font ici les écoliers là ça comme Donc, euh, des, des bâtiments euh, dans ces états-là. Mais franchement, punaise. Bibliothèque de Mtsara. Donc, au bibliothèque de Mtsara. Fermée. Il n'y a rien dedans. Je comprends pas, en fait. Hein. C'est là où les jeunes sont censés se trouver, là, maintenant. Pour lire de la BD, ou faire, je ne sais pas moi, de la culture générale, etc. Je sais pas, faire de l'histoire, revoir l'histoire de Mayotte. Putain, mais quel bordel. Vraiment déçu. Donc ça, c'est le plateau de Mtsara. Ici, nous y sommes, bon, grand ouvert. Euh, alors, cette fameuse plateau. Putain, j'ai l'impression que l'enrobé n'a pas changé. Hein. J'ai l'impression. Donc, le plateau de Mtsara. Hein. On, va... on va se mettre de, de face, comme ça, là. Je sais pas si en 16 ans ils ont refait ça ou ils ont juste mis la, euh, la peinture c'est tout ils ont refait le retracelage et tout ça hein. remis des, des nouveaux panneaux mais ici tout est possible hein, quand même donc on reste on reste sur ce fait toujours euh, les, ter les terrains sont déserts il a personne sur les Oh, Il commence à nettoyer des euh, écoles la semaine prochaine. Hein. C'est la reprise. Hein. Bon, le terrain de foot de MsA. Voilà ce que ça donne. Oh, bien sûr, euh, je pense qu'il n'y a personne qui joue actuellement. Parce que vu euh, les poteaux au centre, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui joue là. Hein. Ça aussi, l'avenir. On ne sait pas, hein Allons-y, nous y verrons bien. Donc, on va s'enfoncer en, dans le village, d'accord Parce que là, je suis venu à, à l'opposé de Mtsara. Allons-y. À l'opposé. Maintenant, on va refaire marche arrière. On va retourner. Profitez bien de la vue, profitez euh, du moindre recoin pour voir euh, ceux qui sont de Mtsara, ceux qui ne sont pas, pour voir un petit peu euh, ce qu'il y a, le développement, le changement, etc. Oh, voilà. Donc, euh, voyez bien euh, le développement. Il y a quelques points positifs quand même. Hein. Il y a quelques points positifs, mais je vous dis en fait, les points négatifs qu'il y a, c'est que c'est sur les décharges, les décharges, surtout les décharges des ordures ménagères, et recyclable, ben, il y en a partout. Il y en a partout. On stocke partout, les frigos euh, endommagés, euh, euh, machines à laver, etc. Tout, tout ce qui est électronique, ben, tu trouves sur la route, euh, sur les décharges. C'est pas traité. Il faut qu'il y ait un centre pour traiter la ferraille, pour traiter la ferraille, les voitures, tout, tout ce qui est recyclable. En France, tout est recyclé, les batteries, Etc. Pourquoi nous, on n'aurait pas un centre de recyclage qui recycle tout? Il euh, y a un véhicule qui reste stationné, il est pourri, ben, il, part à, il part à la casse, je sais pas, il récupère les pièces et on recycle comme ça. Ça nous évite d'avoir plein d'épaves partout, plein de poubelles, plein, plein de trucs comme ça. Là. Regarde, c'est de la encore une brouette. En France, tu as un truc comme ça ou comme ça ben les gitans ils prennent ça et voilà ils vont vendre 150 euros hein, 150 euros la ferraille je sais pas si c'était c'est le kilo euh, mais c'est bien cher payé hein. Ça moins comme... donc tu vois ça encore on n'a pas assez de il n'y a pas assez il y a pas assez de place et des épaves qui se ça des années et des années c'est pas possible je suis désolé de vous le dire, mais là c'est pas possible, les épaves. Il n'y a pas de place sur la route. Donc il faut qu'il y ait des solutions. J'ai l'impression que les gens y dorment en fait. C'est pour ça que c'est pour, je, je pour ça que je montre pour que les gens se rendent compte de la réalité et de la richesse qu'on a. La richesse qu'on a à Mayotte. Donc, on est en train de tout tuer. Là regarde. Il y a encore ici, tu vois, c'est noir. Là, c'est noir. L'huile de vidange. L'huile de vidange qui va à la mer. Je ne sais pas ce qui est noir comme ça, mais... Tu vois, c'est assez doucement. Tu vois, quand tu dis que bon, voilà, ça va aller à la mer, ça va tuer les poissons, ça va tuer les petites poissons. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est ça, en fait, qui... C'est ça qui fait que je suis déçu. C'est qu'il y a certaines choses qui doivent être envisagées urgentement pour le développement de Mayotte. Eh bien, ces choses-là, elles ne sont pas faites. Mais qu'est-ce qu'ils foutent C'est ça que je comprends pas, moi. Qu'est-ce qu'ils fabriquent Eh ouais. Je comprends vraiment pas, là. Moi, je trouve cette histoire un petit peu aberrant et macabre. Parce que la commune, la commune les communes, les villages à Mayotte ont besoin d'un cleaning, c'est-à-dire un nettoyage approfondi. Un nettoyage approfondi. Les décharges sauvages doivent être sanctionnées. Doivent être sanctionnées parce que ce n'est pas normal. Eh oui c'est pas possible de que les gens déchargent comme ça c'est pas possible de de décharger amener son camion aller décharger n'importe où parce qu'on sait pas où jeter Ouvrez un putain de centre de recyclage à mayotte ouvrez un putain de grand hôpital à mayotte un deuxième tout le monde se trouve entassé à mamoudzou oh, on a besoin on a besoin d'être traité médicalement, ben, ils ne peuvent pas, manque de matériel. Tu es, es obligé de payer le billet pour ta mère pour aller en France. Tu es, es obligé de payer le billet pour que les gens vont à la Réunion pour aller se soigner. C'est inadmissible. Inadmissible. C'est inadmissible, moi je le dis, inadmissible. Les gens qui se mettent l'argent en poche, dans les poches, et le peuple est en péril. Le peuple est en péril. C'est pas possible. C'est nos aînés qui souffrent là quand même. Ils devraient avoir honte de ça. Ils devraient vraiment avoir honte de ça. Moi je lui dis. Bref, bref, bref, bref, bref. M'tzahara, on s'enfonce dans la ville. Salam alaykoum. Ah, ça c'est mosquée de M'Tzara. la mosquée euh, bien sûr je souligne M'Tzara, c'est tout petit hein. faut pas s'imaginer euh, la place publique les merengués tout ça là c'était ici je me rappelle bien la <rire> toum voilà et voilà et voilà ce que je dis, voilà allez voyez, voyez ça là hein bon continuons comme ça nous irons loin loin loin devant et nous irons bien loin avec ce genre de mentalité on sensibilise pas les jeunes arrêtons de jeter n'importe où on n'est pas des sauvages Ah, Dieu, Dieu. bon alors voyons voir ici ce que l'on a bon de ce côté ci bon là encore l'eau ça va elle est pas noire De ça, toi. Ah, vous, voyez, vous voyez ce que je vous disais Oui Électroménager. Ah. Alors, absence de recyclage, beaucoup de décharges sauvages. C'est la définition courte Bon voilà, arrivé petit carrefour. Même Tahara, putain. Il y, y, y a des choses qui n'ont pas ch changé quand même. Donc ça reste à peu près la même chose. Il y a quoi de balle Il y a des choses mmh. qui n'ont pas changé quand même. Donc à peu près la même chose. Il y a Bom, trolovantam projetos assim. Ei, como é, Hi, o que uh. é uma que a Zini? é Oi, a não não. Ah ah machine zone zéro bon machine on live oui, c'est eux qui prennent ça. Ah. Ah c'est eux qui prennent les poubelles donc euh, heureusement qu'il y a ça, il y a encore ça Hey, mais ben, nous nos amis en France ils ont des beaux camions poubelles. nous oui. comment ça se fait qu'on a un petit fourgon pourri comme ça là oh, oui. tu vois mal... c'est pas normal ça, y hein pas de comment ça il n'y a pas de l'argent ici à Mayotte il y a beaucoup d'argent, y a il beaucoup de millions qui sont versés mais la mairie de Mzambourou, il y a des... non mais c'est partout Mayotte, hein. c'est pas oui. que la mairie de Mzambourou, voilà. c'est partout on devrait avoir les beaux camions avec ah, le système de... de. Ouais. Mamouzu, ils ont des camions, des beaux camions, Kwaloulou, Frète Topelli, tout ça, Boukati, tout ça. Ah ouais, ils ont tout ça. Mais ils pourquoi nous ça. on n'en a pas C'est ça la question. Nous on vote là. Ah bah parce que nous on vote pas. Bah encore courage. Ouais ouais. Putain. Hélas, hélas, hélas, on doit, on doit dire hélas, hélas, on doit s'asseoir, on doit bon, s'asseoir hein, sur ça. Bien sûr, c'est un échec total. Et pourquoi les gens n'ont pas envie de ramasser les poubelles Parce que qu'ils travaillent avec des moyens qui sont très reculés. On se croirait en, 2000, en 2006, quoi. On se croirait en 2006 encore avec des petites camionnettes. Mais qu'est-ce que vous en foutez avec l'argent C'est ça que je comprends pas. Les millions qui sont versés pour prendre, euh, je sais pas moi, pour s'occuper euh, des villages, mais ils passent où Je comprends pas moi. Franchement, je, je comprends pas. Donc moi, je vous montre la réalité là. Je ne suis pas en train de mentir, je vous montre. Je vous montre la réalité. Donc euh, ça, c'est de l'énergie aussi. Donc comprenez un petit peu que, voilà, bon, il y a, a ras-le-bol... Oh, on entend bien. Hein oui, c'est moi. Salam alaykoum. Ça va Alors, on va y va. Donc on va monter euh, histoire de choper la route et faire le tour euh, heureusement qu'on on a, a la la végétation on a beaucoup euh, on a beaucoup de bio on est plus bio donc euh, je... Si les gens ne prennent pas de décision radicales, dans quelques années on va s'asseoir sur des montagnes de déchets et euh, non recyclables et recyclables aussi. Parce que voilà, c'est la, la réalité. Ça va arriver à un moment. Donc ici c'est quoi Ça c'est une mosquée en vue euh, des haut-parleurs là. Place Fundi Shiti. Ben écoutez, vous aurez pu mettre en mosquée, comme ça on sait ce que c'est. Mais bon visuellement, on, on voit que c'est une mosquée quoi. On devrait identifier euh, le culte. C'est plus.. Euh, C'est triste, hein. je vous dis un truc, hein, c'est triste, hein. il y a une mosquée en face, Eh ben, tu entends de la musique là, voilà, malheureusement c'est comme ça, on est, on est dans le haram mais c'est comme ça, mais normalement c'est pas bien, Eh oui, c'est comme ça, on peut pas mélanger, hein. on peut pas tout mélanger, hein. Alors, là ici, on va prendre là. Pour s'enfoncer, je ne vais pas monter jusqu'en haut. Oui Est-ce que je monte jusqu'en haut Je sais pas si j'ai une route pour récupérer de l'autre côté. Donc, on va partir de, de ce côté-là. On va prendre vraiment le centre. Donc, on va cibler. Le centre de la ville. Ça va T'es menuisier toi Tu fais de la menuiserie Ouais enfin Tu sais pas encore Tu vas apprendre, hein Parce que c'est ce qu'il fait ton père, je pense. Hein. <rire> Ouais, il y a de la couleur, il y a des ordures. Je, je ne tâcherai bien de, de vous le montrer. Salam alaikum. Ah, ça va, Oh, il y a une voiture. Ah, c'est les poubelles. Encore eux On pas qu'on le signalé, on pas qu'on le C'est pas possible de voir des camions poubelles comme ça. Il nous faut des camions poubelles aux normes. C'est pas possible de voir ça. Moi, ça me choque de voir ça encore. Putain, c'est pas possible. Hein. On est les larmes. Donc, pourquoi je dis qu'on est on est des larbins? Tu vas à la réunion, il n'y a pas de camionnette comme ça. D'accord, tu vas à la réunion, il n'y a pas de camionnette comme ça. Tu, tu vas, euh, tu vas en Guyane, je pense que tu vas trouver ça. Peut-être, peut-être, je sais pas. Euh, je suis allé en Nouvelle-Calédonie, j'ai pas vu ça. D'accord En Nouvelle-Calédonie, j'ai pas vu ça. D'accord Des camionnettes comme ça, non Des vrais camions de poubelle, donc il faut arrêter les conneries. Ça, <coughs> M'tsahara. <coughs> <coughs> Non, je filme. Je vais te voir. Je vais te voir. Je ami te Non, oui. Ça me va. Ça me va. Lui, il veut m'amener. Il veut m'amener, mais moi, je suis à pied. Je ne veux pas de taxi. Salam alaikum. Donc euh, je vous montre en détail les amis Pour que vous puissiez voir un frigo endommagé Bien sûr, camion endommagé. Notre belle île est en train de mourir, c'est pas possible. Moi je lance euh, une alerte. <rires> Salam alaikum. Salam alaikum. C'est <inaudible> moi ça va, le Ça va, le La c'est fait notre belle île en péril en péril à cause de l'incompétence je rappelle, je répète bien l'incompétence et beaucoup de magouilles c'est pas ça? Salam alaykoum jamais après quand tu dis la vérité, les gens n'aiment pas la vérité ils préfèrent se cacher derrière ça ils se cachent derrière alors ici Là, tout ce que vous voyez, c'est la vérité. Il n'y a rien qui est falsifié. On filme. Je marche, vous voyez, en direct, avec moi, comme je vois. D'accord Il n'y a, a rien qui est caché. Euh, vous voyez la réalité qu'à euh, Mayotte, on a besoin on a besoin des moyens de travail qui facilitent le travail, qui donnent envie aux gens de travailler euh, convenablement. Hein on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de... Je ne sais pas moi. Salam alaikum ça va ça c'est comme ça va bon toujours décharge sauvage baf hey why c'est la haraka bah quoi Ah, là, ouais, là, c'est juste, hein, parce que faut que j'aille. Euh, parle de ça, de l'enrouge. Quand on dégueulasse. Euh, fais pas dire, moi, vas-y. Fais pas dire à personne. Et aussi, qui est ici, ce que je respecte, c'est vrai. C'est le souci. On va nous dire qu'il n'y a pas de financement, qu'il n'y a pas de financement. Quelqu'un qui va savoir. Ah, bah, euh, moi, je ne fais pas la poème, mais je constate qu'il y a des questions pas mélanger. Moi, je ne fais pas ça. Donc, mon objectif est de vous montrer votre village, d'accord, ou euh, dans les communes. Dans les, les communes, aussi, il y a des villes que je vais vous montrer. Non. Ça me fait très bien de ça avec vous et vous c'est votre opinion d'accord votre point de vue et la façon que vous allez à ça donc euh, chacun verra différemment chacun aura point de vue chacun voilà c'est comme ça c'est comme ça donc comme oh, je le dis encore, le vache c'est très dommage. Mais ça, c'est tout. Euh, je crois qu'il y aurait beaucoup de dossiers. si mon Mais la main -pâte, ça du mer, Que ça soit du merde, que ça soit du citoyen. D'accord Si on met tout ça dans la pâte, combien c'est euh, euh, pour l'écran ou 3 3 3 ça occupe pour l'époque et comme par je suis désolé euh, pour... ça c'est euh, on n'aurait pas tout Si on n'a pas des... Il n'y a pas de plage, ah, qu qu'est-ce que vous faites Ah, qu'est-ce que vous faites Violent, hein C'est violent, hein moi je lui dis... Alors, je le fils de la vie de la vie amis la vie de